Et hey, salut Avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, si tu as envie de soutenir mon travail, tu peux faire un don en bénéficiant de contrepartie. Le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi Je suis à 2 yards, 2 yards et demi. Donc là, si par exemple, je suis parti de la loss, je vais moi être à 2 yards, 2 yards et demi. Et en fait, mon premier pas, ça va être un pas en, en arrière, c'est un pas de miroir généralement. Ça veut dire que ce que je veux, c'est euh, m'adapter au release du receveur. Un receveur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir donc cette stance là où vous savez, il est, il est, ça c'est sa jambe arrière, puis ça c'est sa jambe avant, comme ça. Il ne va pas faire de full step, ça veut dire que cette jambe là, elle va rester au sol pendant que cette jambe là monte. Ça veut dire qu'il va d'abord se, se lancer en poussant sur cette jambe, et après du coup, il va tirer cette jambe là. Et du coup, en fait, ce qu'on veut faire, c'est en tant que DB, moi c'est ce que je coach en tout cas, j'enseigne ça comme ça. Ce qu'on veut, c'est regarder ce pied là, parce que c'est ce pied là qui va décoller en premier et c'est celui-là qui va vous donner l'information ensuite au niveau de notre technique à nous on est ce qu'on appelle en anglais flat footed ok pieds parallèles grosso modo c'est à dire qu'au début de l'action mes pieds sont parallèles à la loss comme ça et en fait du coup le fait de de d'avoir comme clé de lecture ce pied là va faire que mon premier pas et ce qu'on cherche à faire c'est du miroir va faire que mon premier pas ça soit celui là donc ce pied là va commencer à reculer, okay donc là en fait en ayant fait ça, qu'est-ce que j'ai fait Je suis resté square, ok, et j'ai dit au receveur si tu veux utiliser de l'espace, il faudra passer ici. J'avais dire que je lui ferme cette porte là, et c'est ce qu'on veut faire. On veut, on veut surtout pas qu'il puisse passer facilement à l'intérieur. Pensez à ce que je vous ai expliqué, la quick slant, etc. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sache que depuis peu, tu peux bénéficier de coaching personnalisé en vidéo en échange d'un don, bien disponible dans la bio.